Tu es Saint Yahshua Saint, Saint, Saint Yéhoshua, l'honneur, force et gloire à choix le Saint d'Israël, puissance, honneur et force à choix le Saint d'Israël Puissance, honneur et force A choix Le Saint d'Israël Puissance, honneur et force à choix Un jour dans ta présence et mieux que mille ans ailleurs, Je veux rester près de toi Et savourer ta présence Je veux rester près de toi Car tu es sain Je ne veux pas me détourner Loin de toi, je ne veux pas me détourner, loin de toi, un jour. De toi, je ne veux pas me détourner loin de toi. Un jour, dans ta présence, est mieux que mille ans ailleurs. Je veux rester. Je veux rester près de toi Car tu es saint. Je ne veux pas me détourner Loin de toi Je ne veux pas me détourner Loin de toi je ne veux pas me détourner. Je ne veux pas me détourner. Loin de toi, toi. dans ta présence, je veux rester. Je, je ne veux, veux pas me détourner. Loin de toi. toi, à chaque instant, à chaque instant, je veux rester. Je ne veux pas me détourner. Près de toi, Yeshua, toi. à chaque instant. À chaque instant, mon je Yahweh, veux je veux rester près de toi, garde-moi tout près de toi, Yahya. Yeah, yeah. Non, non, non, non, non, non. Je ne veux pas me détourner. Savourez ta présence, demeurer dans ta présence, je mon Elohim. Me ta présence, toi, me noyer dans ta présence, Yoshuaé. Me demeurer dans ta présence, me noyer dans ta présence, Elohim. Donnerai tout près de toi, de toi et toi me noyer dans ta présence je ne me détourner oh, loin de toi un jour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 Je ne veux pas me détourner, loin de toi. Seigneur, à chaque instant, Père, nous voulons rester. Seigneur, car ta présence est tout pour nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, de ta présence, Seigneur. Seigneur, toi seul, tu nous